Ici, grâce à vos dons à Cap 48, l'ASBL des Petits Pas de la Grenouille fait progresser des enfants en situation de polyhandicap et participe à leur bien-être. Evoludo est né d'un besoin qu'on a constaté, on organisait des stages de rééducation avec les enfants et on a ressenti à un moment donné le besoin d'institutionnaliser les choses et que les enfants puissent bénéficier de cette rééducation tout au long de l'année, qu'ils fassent partie de leur quotidien et donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé un centre de jour. Les journées à Evoludo sont vraiment structurées autour de la routine de l'enfant. Il y a tout un moment pour dire bonjour. Et puis alors après, il y a toute une phase de massage, d'étirement. Puis alors il y a tout le travail de déplacement qui se fait entre chaque activité où l'enfant est invité à se déplacer par lui-même, soit avec une planche à roulette, soit en roulant, soit à quatre pattes. C'est vraiment un moment qui est très important. Okay. Pour... Chaque repas est un moment où on essaye de travailler euh, la, la posture, l'auto-alimentation, la prise de conscience de soi, la déglutition, etc. Très bien, Aspard. Attention. Oh. Et alors il y a aussi l'intervention des personnes extérieures, donc il y a des kinés qui viennent pour travailler un objectif alors plus particulier. Donc tout ça est réfléchi et pensé et intégré dans la routine. 5, 5, 5. Chacun, à sa façon et en fonction des objectifs qui sont les siens, ben voilà, euh, développe euh, ses capacités, son potentiel. Et aussi, ben dans l'entourage, on, on observe aussi un changement dans la vision de l'enfant, un enthousiasme euh, par rapport aux progrès qui sont faits, par rapport au potentiel de l'enfant qui est mis en lumière. Donc C'était ça le sens aussi d'évoluer' dans le sens d'évoluer, mais aussi du côté ludique. Et donc, il y a des progrès qui se font, mais de façon naturelle et qui peuvent être intégrés au domicile. Ça, c'est vraiment très important.